Salut les amis, je suis à Montmerd-sur-Saône sur la véloroute La Voie Bleue. On est de, de bonne heure le matin, il fait une température parfaite. J'ai la véloroute quasiment pour moi tout seul, on entend les petits oiseaux. Et là je vais rejoindre les copains et les copines de Vuvib à Belleville-sur-Saône, au départ de la, de la voie verte et nous allons visiter ensemble la cave de Quincier en Beaujolais. Vin et, et vélo, c'est une combinaison qui, qui me va plutôt bien. Donc on a ici. Oui. Et puis on va prendre la voie verte, aller jusque vers Quincier, et là on va rejoindre Quincier pour aller à la cave coopérative à Gamy. D'accord. Et ensuite on va revenir par un chemin qui longe la voie verte, qui est oui. très jolie aussi. Ah qui C'est l'oranger là, c'est celle-ci Voilà. D'accord. Et pour le coup, Belleville-Villefranche, il n'y en a pas de voie verte euh, non, pour la, oui. alors la voie verte relie euh, de, de Belleville en fait, elle se continue, elle traverse quasiment Belleville oui. pour rejoindre Je suis perdue, passer ici et rejoindre la, euh, les... la voie bleue. En 2003, on a décidé de faire du parcellaire, essayer de développer les domaines et également on a fait rentrer beaucoup de coopérateurs qui font des crues. Donc du coup il y a une traçabilité, il y a un cahier des charges à respecter qui est quand même très strict. On ne mélange pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait on ne mélange pas tout le raisin qu'on reçoit euh, comme ça et puis après on fait nos cuvées. Donc euh, nous on a la chance d'avoir un maître de chais qui est là, qui a fait toute sa carrière ici. Donc euh, ça, fait, euh, ouais, ça doit faire 40 ans qu'il travaille ici, parce que là il est proche de la retraite. Son père était maître de chai pendant toute sa carrière à Quincier et son grand-père également. Donc là, on a trois générations et avec du savoir qui s'est transmis. Donc eux, ils sont originaires de quinciers, ils connaissent vraiment très très bien le secteur et ils connaissent les viticulteurs, les vignes. qui sont moins lourdes pour justement moins consommer au moment des transports. On est en train de regarder aussi au niveau des bouchons, voir des bouchons qui sont plus compacts et qui utilisent moins de, de matériaux, euh, enfin voilà il y a aussi tout ces, cet aspect euh, éco-conception qu'on travaille. Je vous propose qu'on passe à la dégustation du coup ah oui. Oui.